Alors, Lima Ena marwa gazbini, bien sûr, Barsha, succès, l'événement c'est une première édition, il y très très limité à l'événement. Donc Marana euh, a des sociétés, il y a des profils, beaucoup de profils, fait le, le marketing digital. Donc on peut l'imaginer ou aujourd'hui, vous avez raté une chance. Donc euh, ne ratez pas euh, les... Les sessions Libchijou les ou les éditions Jin Mtara le job fait. Donc restez connectés. Tabou à la page Facebook interna et tous les autres réseaux sociaux pour les événements Jei.